Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une balade que j'ai faite l'été dernier à saint jean monclar euh, quand il faisait encore beau et qu'il n'y avait pas de la neige, euh, qui me laisse un tout petit peu plus de temps pour monter que pour voler. Je suis parti de saint jean monclar euh, en ayant fait d'abord un plomb, et ça, c'était pas très cool, mais euh, c'est un peu le jeu. Je suis remonté une deuxième fois en remontée mécanique, et euh, bah, j'ai mis un tout un long moment à m'extraire, comme vous le voyez là. mais je finis par arriver sur Dormilouse et filer sur l'Arête de la Blanche mais les plafonds sont encore assez bas vers 2005 à peine du coup, ça m'inspire pas trop je fais demi-tour assez rapidement pour retourner jusqu'à Dormilouse. Et là, je décide de faire un point en vallée. Je ne savais pas combien de temps allait durer mon vol. Moi, mon objectif, c'était d'aller jusqu'au sud, jusqu'à Saint-André-les-Arts. Je savais que les plafonds, ça ne le ferait pas à ce moment-là. Au retour de ce point en vallée, je vais à 65 km h plein dans la brise. Je me demande si je vais réussir à raccrocher, mais finalement, je réussis à raccrocher. Saint-Vincent l'Effort et là je dois m'extraire à nouveau de Saint-Vincent l'Effort mais je galère un peu quand même. Hein. Et là je monte assez haut et je me dis que c'est la bonne altitude vers 2008 pour traverser sur le Morgon. Donc je tape tout droit, même pas besoin de remonter euh, assez facilement. Là, la tête du Morgon, mais c'est absolument sublimissime. et je retraverse sur saint vincent les pour aller m'extraire une troisième fois. Et l'aile de Rémi, qui a exactement la même aile que moi, que j'ai croisé au tout début du vol et qui n'a pas bien réussi à s'extraire lui quand moi j'ai réussi, je le recroise à cet endroit-là et on décide de faire l'arrêt de la blanche ensemble jusqu'à l'estro. On prend les petits thermiques ensemble, c'était sublime. Alors on s'arrête un tout petit peu avant l'estro, mais c'est pas un, un gros problème. Au moins ça me donne une idée de comment se passe l'arrêt de la blanche et comment est-ce que ça se gère cette partie-là, mais ça grimpe tout seul, c'est assez facile, c'est assez évident, c'est assez tout droit. C'est juste du plaisir et c'est juste beau en fait. Rémi lui décide de retraverser pour aller euh, sur la tête du morgon qu'il n'avait pas encore faite. Moi j'essaie de refaire un point en vallée, je reviens euh, à peu près au même endroit que par le passé. Et demi-tour, on voit bien que la vitesse s'accélère avec la brise pour le, pour le retour et je vais poser au camping. Ça aura fait un joli vol de 60 km à peu près, qui compte pour euh, la CFD, mais avec des points tout pourris. Pas du tout ce que je voulais faire, mais tant pis, c'était quand même fun. Profitez-en bien, et à la prochaine. Ciao